Alors, je suis euh, ici pour représenter le collectif Intrépide de la Tech, qui est un projet euh, avec euh, quatre acteurs euh, engagés autour de la mixité du numérique et de l'égalité filles-garçons, euh, qui propose toute l'année des ateliers autour euh, de, de l'apprentissage de la culture numérique et, euh, de l et des échanges autour de l'orientation et de la découverte des métiers du de numérique. Ce sont des ateliers qu'on déploie euh, dans les collèges et les lycées. Ce sont des ateliers qui durent deux heures à peu près. Euh, on a un atelier type qui fonctionne très bien qui s'appelle Atelier Découverte de l'Intelligence Artificielle et Témoignage Pro. Et pendant deux heures, les élèves découvrent l'IA, euh, découvrent les concepts clés autour de, euh, du machine learning, de l'apprentissage par renforcement. Et ensuite, ils ont un temps d'échange avec une femme qui travaille dans le secteur de la tech. On sait que jusqu'à 12 ans, euh, les ateliers, les activités autour du numérique sont euh, paritaires. C'est-à-dire qu'il y a autant de garçons que de, de, de filles qui s'inscrivent. À partir de 12 ans, qui est à peu près l'équivalent du collège, il y a un décrochage total euh, des jeunes filles. Donc ça, ça s'explique pour plein de raisons, mais une des raisons euh, globales, c'est qu'il y a un enjeu en fait systémique, un, un problème systémique de représentation des, euh, des jeunes filles dans les métiers, dans ces filières-là. Et puis, il y a une, surtout, euh, je pense, une... Euh, une reproduction des stéréotypes de genre qui font que les jeunes filles ne s'identifient pas euh, à ces métiers-là et ne n'imaginent pas l'univers des possibles qui peut s'ouvrir à elles dans le numérique et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire changer et à faire comprendre c'est que le numérique c'est aussi le numérique qui a du sens c'est ça qui peut je pense faire ramener ramener les filles vers le numérique et la tech en leur montrant qu'il y a des projets qui ont du sens euh, tout ce qui est les projets tous les projets autour de la tech for good qui sont des projets avec liés à la santé, à l'environnement, à l'éducation. Et tout ça, sont des projets numériques, mais qui ont du sens et qui peuvent aussi, je pense, aujourd'hui, intéresser encore plus ces filles.